Alors, ça faisait longtemps, longtemps, très, très, très longtemps que je voulais faire cette théorie. Pour te donner une idée, ça faisait à peu près euh, quand j'ai posté la théorie sur ma fête. Mais bon, bref, on ça faisait très, très longtemps. Mais je n'avais pas encore tous les éléments nécessaires. J'ai besoin de plus d'infos, de plus de preuves pour théoriser cette théorie. Mais c'est un beau bon jour que moi, 42, ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai cherché partout sur internet, de chercher, sur Youtube, sur Google, sur Bing. La théorie, la voici. Mario et Sacha, ils vous fréquentent sur les mêmes personnes. Alors, voici la preuve. Donc... Pour commencer on va passer vite fait à la théorie de Yoshi est un Pokémon blablabla, ça on le sait. C'est officiel, Nintendo nous l'a même tweeté sur Twitter. Attends je vois pas où est-ce qu'on peut tweeter autrement. Et si Yoshi est un Pokémon, où est Mario Et.. Où est Sacha Donc déjà je vous conseille d'aller voir euh, vite fait la vidéo de Trash qui s'affiche juste là. Donc déjà nous allons parler de l'âge de Mario. Oui, je sais. Vous allez me dire, ouais, mais non, Mario, il a 25 ans, ouais, mais Mario, non, en fait, il a 30 ans, ouais, mais non. Tu te tais. Toutes les théories sur l'âge de Mario, elles sont vraies, elles sont fausses. En vrai, ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Car Mario vieillit très, très, très lentement. Je vous explique. Selon la vidéo de Trash, à la saison actuelle, ça fait à peu près 10 ans que Sacha il est parti. Et, au bout de 10 ans, Sacha, il a toujours 10 ans. Or, à son départ, il avait exactement 10 ans, 10 mois et 10 jours. Donc du coup, cela voudrait dire qu'il n'avait que de maximum 1 mois et 30 jours, ou 31 jours. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Mario Attendez, attendez, attendez, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Dans Zelda, nous avons de nombreuses références cachées à Mario et tout, des tableaux, enfin bref. Truc dans Mario RPG, nous voyons Link dormir à côté de Mario. Nous voyons également Samus. Retenez bien, je viendrai plus tard. Comme nous le savons, grâce à de nombreuses théories, donc nous savons Link et Mario vivent à peu près à la même époque, alors ils ont à peu près vécu à la même époque. Or, dans Zelda, je vous rappelle qu'on est à peu près niveau moyen-âge, on va dire. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de PC, il n'y a pas le dable, les Youtubers n'existent pas. Là-bas, il y a juste du Ganon et des démons maléfiques, c'est tout. Dans Mario Odyssey, par exemple, nous pouvons voir des ordinateurs, des... Enfin, New York City. On peut voir une ville moderne, tout simplement. Dans Pokémon, Sacha vit à l'époque des voitures aussi, comme Mario. Et aussi à l'époque des motos, car c'est exactement la même époque. Mais tu m'as compris. Mais tu vas me dire... Si Sacha est plus jeune que Mario, du coup, Mario n'a pas pu vivre dans la légende de Zelda. Et c'est là que tu te trompes. Je vous rappelle que d'après une théorie de machin truc du 69, etc, de nombreuses théories, c'est Samus qui réunit tous les persos de Nintendo pour aller dans Smash Bros. Et Samus remonte le temps pour le faire. Remonte le temps, on retrouve Olimar, Mario, Zelda, Pokémon. Et tous les autres. Et t'as vu quand Mario et Tabas s'amusent dans Smash Bros Alors, théorie numéro 1. Donc c'est Mario, tout simplement, qui a emprunté la machine à voyager dans le temps de Samus. Pour retourner au temps de Zelda, etc. Tout simplement. Théorie numéro 2. Je vais te parler de Rosalina. Ou en français. Rosalina, je te rappelle que d'après de nombreux théories, blablabla, bla bla bla bla, Elle est la fille de Mario et Peach. Rosalina a plus de 100 ans. Elle a fait un voyage dans le temps, etc. etc. etc. Bref, il et y a l'époque de Mario. Si Rosalina peut faire un voyage dans le temps avec je ne sais quoi, pourquoi Mario ne pourrait pas faire un voyage dans le temps avec ce je ne sais quoi Hein il est retourné à l'époque de Zelda Et c'est comme ça que Mario est devenu une légende dans le royaume champignon Et que du coup même à Hyrule, des tableaux sont accrochés de Mario. Et que puisque Link c'est un petit peu le héros légendaire, bah, il y a aussi des tableaux de Link dans Mario et tout et... Bref, Mario a voyagé dans de nombreuses époques. De notre époque actuelle à l'époque de Link pour revenir à notre époque actuelle. Et il n'a aucun problème de vieillesse, puisqu'il vit très lentement. Et ça se trouve, moi je suis Mario. Non. Mais... Donc attention, cette partie est très courte. Attention, petit face swap, à 3, 2, 1. C'est la même personne. Une force surhumaine. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais non, d'où Mario il a une force surhumaine, blablabla. D'où Sacha il a une force surhumaine, blablabla. Attends Oh... Je vais venir, tu te calmes, ok? Donc, comme nous le montre ta théorie de trash, blablabla, va bah la voir si tu l'as pas encore vue. Sacha est très, très, très fort. T'as vu comme Mario est boss Bowser dans Smash Bros? Il l'envoie, hein! Il l'envoie dans l'infini! Oh! Dans l'infini, il te l'envoie Et selon la théorie de cet américain, ou anglais, je sais pas, du, du nom de... Il s'affiche à l'écran, de toute façon, je sais pas. Bowser pèserait le poids indiqué à l'écran. Il pèse plus de 500 kg, la moitié d'une tonne. Et Mario le soulève, pfiou, les rouler jusqu'à l'infini, sans aucun effort. Si ça c'est pas fort, les casquettes. Mario et Sacha... Donc tous les deux, deux casquettes différentes. Nous savons que dans chaque saison, Sacha change de casquette. Regardez la casquette de la première génération. Là, vous ne voyez rien, plus un triangle illuminati, tout euh, ce qu'il y a normal. Mais si nous modifions un petit peu ce logo, que voyons-nous Un L. Des capacités de Mario et Sacha. Donc nous savons que quand Mario prend une fleur de feu, par exemple. Par exemple, il se transforme en lanceur de boules de feu. Mais, si nous zoomons exactement 666 fois dans la boule de feu, que voyons-nous Une âme. Cela confirme une date à la France. Mais attention Si nous zoomons encore 666 fois dans l'âme, que voyons-nous Une Pokéball. Des boules de feu seraient donc des âmes de Pokéball. Donc, comme nous le savons, Sacha meurt de nombreuses fois dans Pokémon. Il meurt, euh, 18 fois 13 Moins quelque chose égale 8 Il meurt 8 fois Dans Pokémon Comme nous pouvons le voir Dans cette extrême vidéo Sacha mange Mais que mange-t-il Il mange des champignons Comment je le sais Ne me demandez pas Il n'y a pas besoin Et que les champignons Bah c'est bon pour à chanter Comme le cochon Car tout est bon dans le Cochon T'as tout compris. Conclusion. Voyage dans le temps. Ils ont exactement les mêmes visages. Ils peuvent tous les deux porter des poids allant à, à notre connaissance de au moins une tonne. Nous voyons un M très distinctif dans la casquette de Sacha de la saison 1. Nous savons que Mario lance des Pokéballs à chaque boule de feu. Ce sont, ce sont des âmes de Pokéball. Et nous savons que Sacha et Mario sont tous les deux Immortel, entre parenthèses. Ah oui, et aussi Mario est courageux. Et pour attraper des Pokémon, ça demande du courage. Comme le dit le générique. A plus. Et t'as vu quand Mario il est... bug... Je serai le meilleur dresseur. je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur.